Salut à tous c'est BicheBouche, bienvenue sur mon live Twitch, euh, ma vidéo YouTube. Aujourd'hui vidéo un peu plus chill parce que le lourd arrive après. Le lourd hein, pas le louche parce que sinon on parle de Gilles. Voici mesdames et messieurs une game un peu plus chill, posée, pépère, pépouse, où l'objectif va être la bonne humeur, le rire et bien évidemment le twerk. Mais avant ça, petite annonce, je m'appelle Fares. Ouais c'était la seule chose. Le truc marrant ce serait que vous réagissiez dans les commentaires en mode Ouah l'annonce est ouf, comme ça les gens doivent dire Ouah la grosse annonce de ouf qu'il a dû lancer Alors que bah il a juste dit son prénom C'est pas comme si tout le monde le connaissait déjà Bon allez on est parti pour la vidéo Mais la Et vie de ma mère tête, hein, que j'ai pas dit la vie de ma mère hein. Il a dit la vie <rire> de ma mère, c'est pareil Bon bah <rire> si t'as pas dit la vie de ma mère alors c'est... D'accord Titi ouais, mais... Pour combien toutes les gaps que t'as dans la game tu me les passes Euh... 7 7 bon, tu... tu... Ok Ouais 1, 2, 3, 4, 2 Allez Vas-y ok Allez. Re reverse pour 3 Pour 3 Ok pour bah, Ah non pour 4 pour 4 c'est pour 4 pardon Je suis con 4 Ok 1 2 3 1 3 On va jamais y arriver hein. Ah non non bah non, non Dadou oui Pour combien tu sais dans la lave Je vais me faire niquer <rire> pour, pour, pour, pour 18 Ok Oh là là 1 2 3 12 mais dans la lave, frère, j'ai pas envie de mourir! On dira rien, mais normalement c'est max pour 10. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attends, mais vous c'est Genre la lave, mais vous êtes sérieux ou quoi? Mais c'est vraiment pour crever quoi? Non, pour un FOV 40? En FOV 40? Ok, pour 6. Vas-y. Ok, 1, 2, 3, 1. Ok, Givers? Non, bah non. Vas-y, Givers. Vas-y, Givers. T'assumes. T'assumes. Allez, pour 3, pour 3. Ok, 1, 2, 3, 1. Nique ta mère, hein Sur Fortnite, avant, ce que je kiffais vers, c'était les hoppers. Oh, j'avoue. Ok, ça. mais c'est quand tu tombais dans l'eau et tu devais pas... Euh... Les whoppers, alors tu... Non, mais le double Hooper sur KFC. Le double Hooper de BK. Vas faim. Bon, je commande, ah, vas-y, putain, j'ai été, été chez KFC, euh, chez, KFC, chez euh, Burger King tout à l'heure, c'était... Oh. Vous avez tous mangé BK, en fait, ce soir, en gros. Ah, mais de aussi, là, il a mangé BK. J'ai mangé à 18h, gros. Non mais je suis content parce que ce t-shirt il me fait grave avoir des bons biceps, regardez moi ça Regardez-moi ça, mais regardez-moi prépare-toi Expérience sociale, on ne s'entraîne pas pour Ivo et je finis le jeu pour la première fois à l'asile tout le monde. Non, non non ça marche pas comme ça je ça pense que ça marche. comme ça. Non, ça non, non, tout non. Homme, ça passe. non, non, non. Guillaume en je plus, en plus je suis sûr, voilà. je suis sûr que tu vas kiffer ouais. le jeu vraiment. T'as kiffé Human Fall Flat Merci pour le Game que tu vas kiffer. Alors, kiffé avec des grandes guillemets, vas-y. Hein, euh... Bon, on remonte, les gars Mister Mode. En vrai, franchement, eh hey, c'est si y a des gens qui veulent clipper certaines phrases pour en faire des alertes sub. Franchement, allez-y. N'est-ce hein. pas, Bichard Mais quoi, moi de toute façon, enfin, euh, même si vous clipez il y aura rien, quoi. Bon allez, c'est bon, on arrête de rigoler. Là, on va PVP. Tu ouais. sais, Dadou attends moi Dadou attends moi oh, Je, <rire> <rire> je Qui veut sucer qui c'est Titi <rire> C'est moi le... Go me sucer alors quest <rire> <rire> Ouais oh, vous... oh, Titi te... oh, te... Vous êtes vraiment foutus de Moi je me fais niquer quoi J'ai vraiment tué son pote Bah c'est ce qu'on va se faire en train Ah y'a le friendly fire Ok y'a les bleus Y'a les bleus Y'a les bleus On les sauce Oh là là Oh là là mais pourquoi y'a personne qui nous aide euh, vraiment, parce, que vous vous parce, parce que vous êtes parti tout seul en fait. peut-être Parce que vous étiez trois. Là, oh, mais là. vous êtes où est en fight Tenez, tenez mais Il arrive, il arrive Il y a 5 Il est à 5 lui pas sauter, faut vraiment pas sauter Faut vraiment pas sauter il vraiment Faut vraiment pas sauter Faut vraiment pas sauter pas Vas-y, vas-y, nique-le okay. Oh non mais là, il a... Et il a le oui, ils, ont ils ont tous résistance Ils ont tous, tous, résistance. Résistance, hein. ils ont tous, les tous résistance, gros Vas-y, attrape-le lui Fais ah, tous price. on piche bouche Dégage Par contre Beast, il prend trop cher à chaque coup, mais juste, il passe au merde. J'ai plus que deux... Ils sont tous vers vous Ah ouais, genre... Euh, vraiment êtes tous dans la merde Vous êtes dans la sauce, hein <rire> une gaffe, Titi j'ai j'ai les deux cartes en moi. Ah, non j'ai pas, pas un gap! Euh. J'ai récupéré une gap quoi, ok lui quoi. Ah, Après, galère, cry, ça va être trop bon là. Je sais pas ce que je mange pas. Y'a un mec en face. Ah y a ouais Y'a deux mecs ah Vas-y, vas-y, vas-y, vas vas-y, vas-y, chope-les, chope-les là Chopez-le Chop le Très bon avec le monstre. Non c'est vrai, c'est vrai que bon c'est pas ouf Ouais mais j'ai pas pu. Oh What Oh, oh, oh non, oh il s'est des trap Oh Je suis pas mort bon, Il nice. y a Y'a une trappe au milieu Y'allez pas, n'y aller pas Y'a une trappe Comment En vrai toi tu peux y aller du coup Fatou Ouais, oh, oui. ouais oui. va de l'eau, si on voulait! Bouge pas Ouais tiens. Trop terminé. bizarre, j'ai oh l'impression qu'il nous amène aussi vers un trap lui, c'est trop chelou. Oh, fire on dit, fire on dit, off, on est d'accord. J'ai que 3 gars, pas si c'est beaucoup. Ah ok. Attends je peux faire des pannes. si tu veux. Y'a vraiment un mec pas bien, j'ai pas là. Oh merde j'étais là Non, mais j'arrive pas. C'est T'es avec Derrière moi, Teddo Non, mais. Damien, derrière moi aussi Ok, je suis avec toi, je suis avec vous Attends. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Non, non, non. Parce que personne n'a avec moi depuis tout à l'heure. Moi, je me suis vraiment retourné en fait. Allez, fais tout derrière. On est là, on est là, on est là, on est là, on est à côté. On est là, on est à côté. J'arrive, j'arrive, Damien. Ouais, ils sont deux. Vas-y, quoi Ca sert rien d'aller. Non, mais gros, ça sert à rien de choper un mec. Il est vraiment récupéré 16 gars, c'est pas bon ça Non, mais Nanox, tu vas pas tuer, ou alors tu vas le tuer. vas le tu vas le tuer. Bah oui mais c'est bon, bon il est mort là gros. Ah non mais bref ça va, ça va toujours être comme ça je sais très bien. Hein. Il... Mais, il je faire... l'arrache. Oui mais il est mort. Est toujours plus par contre. Bah si. Bien joué. Je, je me fais sens. focus a... pour tout a... du suite. A... Pour... Plein, plein de, de gens. Putain mais... Il y a encore un mec. Vas-y viens, Il y a il un mec là. Il y a un mec qui prend mon kill et qui va prendre le stuff des gaps. Là, là, ah non, je vais le 4, je vais le mettre dessus, je vais le, 3, je le, 3, je le 4, ça. Oh non, mais ouais, je suis toujours puissant. Non, bon, pas une cache. c'est bon C'est je bon j'en ai un. Ouais, l'autre euh... il est là, c'est bon. J'suis je suis à de l'autre côté là les gars. Le j'ai avec, avec ta. Bien. Bon les gars, j'ai récupéré vraiment, j'ai vraiment 20 gap, hein, c'est bon pour ah là, ce nice. pas moi hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les, les gars, le je voir. suis solo contre deux mecs. J'ai 5 d'or mon mmh. frère. pas les parce que Marché ou pas ouais, c'est. quelqu'un derrière moi là C'est moi c'est moi. J'ai 8 encore si jamais Rien d'un T'as une résistance Non, j'ai double vie Ok, il te veut vraiment Ah, 2 Merci mec J'ai vraiment 24 gables Voilà, parfait Ok, je prends Nice, la 2 Bien joué Par contre, mon épée T4 là, elle va finir par casser à force Genre, c'est incroyable J'ai une T4 top-back dans le top Ah, j'ai bien Je suis en 2v1 et tout est nous euh euh Moi je suis sur eux J'ai 8 jams pour quelqu'un Pas enfin, tout t'as la T4 ou... Euh non j'ai rien moi j'ai pas eu J'ai des 4 ans de si tu veux par contre Ouais ouais ouais c'est ça que je veux ouais. Go 0, go 0, ah, okay, uh, go, go et d'ailleurs un J'ai une team de 2 ouais mais je trouve pas, je pas, te pas, te pas, te pas. Te On peut venir avec ouais. moi on peut essayer ouais. de faire tranquille Oh on s'est dit. Coucou comment ça va Ça va nickel les frérots Ça va tranquille. Moi aussi Wesh lâche moi toi Ils sont venus ou pas du coup Ils sont partis sur Non ils sont partis gauche Ok d'accord tape tout le monde en haut tape eux genre il y a là run, t'as vu d'abord Il a peur Bien joué les gars C'est bon, c'est bon, c'est bon Il a ici sur moi Vas-y, je suis avec toi Je pars Je t'ai pas Bien joué les gars Il a 11 Oh, il avait un P4 Danox il récupère un autre chat Attends, je vais avec Danox Il avait un P4 Oui Oh What, il la gosse Attends, tiens, attends Mais c'est des lags qui nous permettent de partir là Je vais je le remets vers où Je le vers Comment Comment Il a plus de il a plus il y en a plus, il n'y en a plus. Ouais non mais gros sont stuff, laisse tomber, c'est du P4 qu'il là Je vais le rattraper Nice. Il a 3, il a 3, il a 3. Nice. Nice. Je vais la carte part de demi Ah c'est un ennemi ça Ouais ouais c'est un ennemi c'est un info. Tu sais que tu tapé un pote, je t'enlève deux wesh. On va sur ta vie Ouais là-bas ouais. Là-bas là-bas. Putain j'ai encore 54 BG. Qui veut des pas à Y'a oh un, un mec sur moi j'ai avec gaps gros mon Tiens mon gars, hein. tiens tiens tiens tiens t'en oh, as autre tour toi Attends là là la... allez On ah, est obligé de traquer à plusieurs pour pouvoir faire Y'a Bichard de il y a un 20 pack là-bas quand en rose pas Les gars venez avec moi venez avec moi y'a des mecs Y'a des mecs pas bien stuff Il a combien de HP Il combien Avec vous les gars j'arrive avec vous Ah non c'est c'est toi Vas-y let's go Ouais. Oui, il, a, il a pris les dégâts. Ouais, ah, il y a toujours la bordure donc euh, je sais pas fan. Hein. Tellement fort, force! <rire> ouais. Nice. Oh, Jad mon... boost! Il oh, est trop bien joué par contre. hein on Moi je joue bon, teamplay, je, gars, team play, hein. je, je prends pas les kills, c'est bon. Oh, y'a une oui, team encore au 0-0. Il y a 10 là ouais. il ouais. ouais. ouais. ouais. ça sert ça va. Bichard, Bichard, vas-y. T'es avec vous aussi. 4? Oh, le team il m'a boost! Il a fait 3 gaps. Ouais, oh nice. 3 gaps. Ouais. Ah, oh 3 hein. le ah, gaps. Ah, me... ah, me... Oh la gaps. Oh la bande Oh 3 gaps. Oh Oh 3 gaps. Oh la gaps. Oh 3 gaps. Oh Oh 3 C'est y le jeu, Il reste, reste le volo Vas-y en demi bon, Il est où le dernier là Je peux le dire Mais c'est pas le mec qui est dans le, le, le, le, le truc en-dessous possible. Pour combien tu fat fat Vas-y quoi Attends, ouais, bah, euh, moi, ouais Attends, il... Oh il est, il est en bas, il est en bas Attendez je vais le chercher Oh, oh, regardez, oh regardez, moi, regardez, ça, regardez, regardez, regardez en bas, faites-tout, regardez Non Oh merde, je... Attends, putain, je suis une merde! Hein. Pas ton plastron, c'est ton jeu, pantalon! Surtout, je. Je vais mettre des sauts de lave avec ma. C'est bon? Presque? Allez, je me mets -y, pas, pas, y fait... pas trop vite, ok. Y'a un mec par ici, mais Merde! Mais tu mets Mais tu m'es. Mais tu m'es. Mais tu Eh les gars, on était bon là! Même, même si je tombe en tronche, Mais je mets trop Je mets trop de dégâts! Viens, Gigi viens, viens, viens! Attends, vas-y, laisse-moi me heal! C'est trop fort, résistance, quoi Un peu le principe de ah résistance, non je peux pas spec Bah, oh, c'est fini de toute façon. Mais j'avais quoi une kill 4 ou 5, oh 6 cool. Oh, moi je suis à 13 kills Il est où le dernier Il est où le last Il est tout en bas, tout en bas. Y suis dans, en le, dans le trap. Tout okay. ouais. est dans le trap et vous le tuez, c'est tout. Je euh, sais pas où il est là, t'avais très peu j'entends tourner là. Le, le trap quoi. est au 0-0. Il plus a des gaps. tu peux me passer des gaps s'il te plaît Merci. allez aller chercher. C'est fini ou pas bouche Non, non, toujours pas. Attends. Pichard, là. Il l'a trouvé, il l'a trouvé, nana. T'avais 6 kills Non Bien joué. Non Dommage. Les gars, combien de kills ouais. Moi j'avais rien, gros. J'avais aucun kill quasiment. J'ai pas pris de kill, de On est péchard, ça... Oh, est je suis top kill hein 14, 13, 9. tu joues tout seul. moi je suis top Top dégâts, je me la pète. 6-5. Et Guillaume, t'as fait combien de kills s'il te plaît 2 2 <rire> Donc Deux. 14 plus 13 ça Deux. fait 27 27 Deux. plus ah 9 ouais. ça fait 36 36 plus 6 ça fait 42, 42 plus 5 ça fait 47, 47 plus 2 ça fait 49 49 kills C'est bon. plutôt correct sympa, 49, 49, hein, 49, kill, ouais. kills. 49 donc, kills Franchement, ouais. franchement sympa <rire> non, mais Début de clic, t'avais 40 kills, je me suis mis tout! Ouais, bon, j'ai pas très bien articulé, mais vous avez compris le message. Bon, voilà, c'était une petite game 50 kills qui part sur Erixium. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous voulez. Bref, euh, faites ce que vous voulez, de toute façon, je vous oblige à rien. Les streams Zilan ont repris, mesdames et messieurs, donc je suis toute la semaine en stream. Si vous le souhaitez, à tout moment de la journée, tapez Bichard, vous me verrez en stream. Et sinon, rejoignez le Discord dans la description pour pouvoir vraiment être averti grâce à la notification sur Discord. J'ai prévu 2-3 trucs très intéressants qui vont arriver d'ici les prochains jours. Du coup, Restez à l'affût, mes chers compatriotes, profitez de votre semaine, gros bisous tout le monde.